J'ai accepté d'assister à la convention, tout simplement parce que j'ai déjà su curieux et le sujet était quand même pour moi assez attractif, même si ça parlait de, de quelque chose de pas gay. J'ai travaillé sur les dérives de l'euthanasie dans un premier temps et dans un deuxième temps, j'ai accepté aussi de travailler sur le suicide d'assister. Alors ce que j'ai aimé, c'est qu'on a pu échanger hein, ce qui était pour cette écran pour voir, trouver un petit peu le juste moyen, mais sans pour cela s'imposer vis-à-vis vis -vis des autres. Tout simplement, ça a été vraiment un débat d'idées avec des arguments, qui fait que c'était quand même assez, assez attractif. Pour moi, le, le temps fort, ça a été l'audition de M. Aubry. L'audition de M. Aubry a pas mal ouvert une, une vision, hein, qu'on n'avait pas encore du moins, mais ça nous a permis de voir autre chose et de comprendre autre chose. Sur la fin de, de vie, je n'ai pas de, de, vraiment des interrogations, c'est simplement je me dis que c'est un fait de société et que tout le monde normalement devrait justement euh, avoir ces informations là Le, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations dessus et les gens ne connaissent pas. Non. Il y a les, ceux qui n'ont jamais entendu parler de la loi après, c'est Léonis. En Guadeloupe, c'est un petit peu différent parce que la vision de la mort est différente que celle de, de l'Hexagone. Nous avons un magico-religieux hein, qu'on euh, qu respecte alors, ce qui fait que les gens ne voient pas les choses de la même façon. Ça commence à s'ouvrir parce qu'il y a une nouvelle génération qui est là. Et Cette nouvelle génération ben, est là ils il prête justement à parler de ce sujet et d'être ouvert justement face à, face à, face à cette situation. Voilà. En général, les gens préfèrent rester chez, chez eux, même si bon, nous avons quand même une, une ouverture maintenant au niveau des épargnes. Il y en a pas mal qui se construisent en Outre-mer, en Guadeloupe Outre hein, également. Mais c'est vrai que les gens préfèrent effectivement rester chez eux, que ce soit pour les, les soins palliatifs ou pour pouvoir mourir chez eux également. Je vais parler de persévérance parce qu'on persévère d'accord, il y a, a l'efficacité aussi hein, parce qu'on a, on a travaillé aujourd'hui, euh, je crois que avec Nicolas et c'était vraiment très intéressant parce qu'on a tous travaillé dans le même sens et ça c'était vraiment bien, j'ai beaucoup apprécié.